Salut Allez, on y va pour cet exercice type DS sur le chapitre Vecteurs droite et plan de l'espace. on a un cube ABCDEFGH qui est dessiné ci-dessous, et on a les points I et J qui sont placés grâce à ces relations vectorielles. Tu vois par exemple EI égale 1 tiers de EF, EI égale 1 tiers de EF, et pareil pour, pour J. On y reviendra un petit peu après. L'objectif de l'exercice, ça va être de montrer que les vecteurs fg, ij et ec sont coplanaires. Donc, ces vecteurs-là, tu les as ici en bleu. Okay? On cherche une relation entre ces trois vecteurs-là. Pour ça, on va utiliser deux méthodes, donc, une méthode vectorielle et une méthode analytique. Donc, on y va. Donc avant de démarrer, comme d'habitude, si tu regardes la vidéo sur YouTube, bah je t'invite à liker, t'abonner, partager, etc. Donc, ça aide beaucoup la chaîne. Donc je te remercie d'avance. Allez, go Donc Exprimer le vecteur IJ en fonction des vecteurs EC et FG. Conclure. Alors. Là, en fait, il y a plusieurs façons de faire. Donc, ce qu'on qu fait dans pas mal d'exercices, c'est qu'on utilise en fait, la relation de Schall. Par exemple, là, tu vois, on veut exprimer IJ. Donc, on pourrait dire IJ, en fait, c'est IE plus EH plus HG plus hj. Tu vois, On cherche un autre chemin pour aller de I à J que ce vecteur-là, en passant par les points qui nous arrangent pour faire ressortir les vecteurs qui nous arrangent. Donc EC et FG. Mais là, tu vois, c'est vraiment pas évident de passer par... EC, donc EC ça pourrait aller encore, IE plus EC, etc. Mais on ne voit pas très bien comment choper FG au passage, tu vois. Donc quand c'est comme ça, je te conseille une autre façon de faire. En fait, c'est d'exprimer les trois vecteurs qui t'intéressent en fonction de trois vecteurs qui vont représenter en fait un repère. C'est-à-dire que là, on va se placer dans le repère G, GC, GH, GF, tu vois, donc l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. On va exprimer les trois vecteurs bleus en fonction de GC, GH et GF, et ensuite ça va nous permettre de trouver une relation entre ces trois vecteurs. Allez, on y va. Hop. Donc voilà, on va commencer par IJ. Donc IJ, on va le décomposer. Alors, j'ai parlé de la relation de Schall tout à l'heure. Hein faire là, on va appliquer la méthode que je t'ai donnée mais on va quand même utiliser aussi la relation de chalin hein. tu vois ij en fait pour aller de i à j on va décomposer en if plus fg plus gj if plus fg plus gj alors l'objectif c'est de décomposer de façon à faire apparaître ben, les trois vecteurs du repère qu'on a choisi tu vois gc gh et gf donc if tu vois qui correspond un peu à cet axe là fg ben en fait il correspond à l'axe gf dans l'autre sens et euh, gj, bah, tu vois, il est sur l'axe x, donc tout ça, ça va nous arranger. Donc if plus fg plus fj plus gj, pardon. Donc tu vois, on a décomposé le vecteur ij en introduisant plusieurs points. Donc le point f, mais aussi euh, le, point, euh, le, le point g, du coup. Euh, tu peux introduire euh, le nombre de points que tu veux avec la relation de Schall pour découper ton vecteur en nombre de vecteurs que tu veux. Voilà. Donc ensuite, IF, on va le remplacer par moins de tiers de GH. Alors on va revenir, donc IF, euh, hop. IF, tu vois ici, donc, et GH ici. Alors tu vois, IF, il n'est pas dans le même sens que GH, donc du coup déjà moins. Et là, ça on sait que ça fait 2 tiers de EF, tu vois, ça ça fait 1 tiers, du coup ça ça fait 2 tiers. Donc IF, on peut dire que c'est moins de deux tiers de... Alors c'est IF, c'est 2 tiers de HG. Et du coup, c'est moins 2 tiers de GH. Voilà. Alors, de là à là, en fait, tu n'as pas besoin de justifier plus que ça à partir du moment où on le voit bien sur la figure. Tu vois. Ensuite, FG, en fait, on va l'écrire dans l'autre sens parce que l'axe qu'on a pris comme référence, c'est GF. Okay Et GJ, en fait, on va l'écrire 2 tiers de GC. Tu vois, Gj, en fait, il est sur l'axe X, là. Donc, on va l'exprimer en fonction de Gc, qu'on a pris comme un vecteur de référence, tu vois. Donc, ça, ça fait 2 tiers. Tu vois, l'as ici. 2 tiers de Gc. Voilà, bon, de là à là, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Ensuite, tu vois, on a bien exprimé donc, notre vecteur Ij en fonction des trois vecteurs de référence. Donc, Gh, Gf et Gc. On va juste les mettre dans l'ordre dans qui correspond à x, y, z. Tu vois, x, y, z. Donc, on va commencer par GC, ensuite GH, et ensuite GF. Donc, les classer comme ça, ça sera aussi pratique pour la suite. Donc, 2 tiers de GC, on va les mettre devant. Ensuite, on va mettre moins 2 tiers de GH, et moins GF. Tu vois, c'est la même. C'est exactement pareil qu'ici, sauf qu'on réordonne les, les, les termes, en fait. Voilà, on va passer à EC maintenant. EC, on va le décomposer, donc, en EH, HG, et GC. Alors, EC, tu l'as ici. Donc, en essayant de passer toujours par les mêmes axes, tu vois, donc EH, HG, plus GC. Alors, c'est pas exactement les vecteurs qu'on veut, du coup, on va devoir un peu changer les signes, tu vois. EH, par exemple, c'est FG, donc c'est moins GF. On va le faire tout de suite. Donc, EH, tu vois, moins GF. HG, bah, c'est moins GH, tu vois, cet axe-là. Et GC, et on le laisse comme ça, parce que ça nous arrange, tu vois, GC, il est ici, c'est l'axe X. Alors, quand je dis l'axe X, l'axe Y, en fait, c'est le vecteur qui représente l'axe X, le vecteur qui représente l'axe Y, c'est pour aller un peu plus vite. Donc, EC, ben voilà, tu vois, on a nos trois vecteurs de référence, GC, GH, GF, on les met juste dans le bon sens, comme ici, euh, dans le bon ordre, pardon, GC, GH, GF, tu vois, GC, moins GH, moins GF. Ok Voilà. Et le dernier, ben c'est facile, en fait, FG, c'est moins GF, hein, tu vois, FG, c'est moins GF. Ok, maintenant on cherche une relation entre ces trois vecteurs, celui-là, celui-là et celui-là. Donc ce que tu peux remarquer, alors ici ça se voit assez bien, on a un peu de chance on va dire, sinon on aurait dû bon, faire, un, un, disons, appliquer une autre, une autre méthode, une autre approche. Euh, là on peut remarquer qu'en fait tu as du 2 tiers ici, tu vois, devant GC, GH, et que là tu n'en as pas. Alors en fait en multipliant EC par 2 tiers, en fait tu tombes presque sur IJ, donc tu peux commencer par ça. Alors 2 tiers de EC, en fait ça fait 2 tiers de tout ça. Tu vois, 2 tiers de tout ça. Donc là tu vas juste développer le 2 tiers. Donc, la distributivité classique, quoi. Donc tu as 2 tiers de GC, 2 tiers de GH et 2 tiers de GF, okay Donc déjà, tu vois, on se rapproche un peu. D'ailleurs, IJ, c'est ça Là on a presque, tu vois, 2 tiers de GC, 2 tiers de GH, là aussi. Il y a juste le dernier terme en fait qui est un petit peu, un petit peu pourri là. Euh, moins GF, alors que là on a moins 2 tiers de Gf. Donc c'est presque ça, mais ce n'est pas tout à fait ça. Donc si tu veux, les deux premiers, on ne va pas y toucher. Et le dernier, on va le décomposer en deux. C'est-à-dire moins 2 tiers, en fait. Moins 2 tiers, c'est égal à moins 1 plus 1 tiers. Là, c'est ce que tu vois ici. En fait, ce terme-là, on l'a décomposé en deux morceaux, donc moins 1. Donc là, il y a un 1 que tu ne vois pas, mais il est là. Donc moins 1 plus 1 tiers. Tu vois si tu regroupais ces deux-là, ben, ça ferait bien moins 2 tiers de gr, Tu vois. Donc là, c'est un petit peu plus dur à voir dans ce sens-là, puisqu'on te demande de décomposer. en fait, Au lieu de regrouper, on décompose. Bon, c'est comme ça. Donc là, pourquoi on a fait ça En fait, ça nous arrange parce que, tu vois, on fait bien apparaître le vecteur ij. Parce que là, 2 tiers de GC, moins 2 tiers de GH, moins GF, ben, c'est IJ. Tu vois. On regarde bien, il y a trois termes là, c'est les mêmes. là vois, Donc tout ça, les trois premiers termes là, ça va nous donner IJ. Et il va nous rester quand même à côté euh, ce qu'on a là. Alors plus 1 tiers de GF, ben, ça fait moins 1 tiers de FG. Tu vois comment on voulait exprimer une relation entre EC, IJ et FG. Ben, en fait, on ne va pas laisser GF, on va mettre FG. Du coup, il faut changer le signe euh, devant. Voilà. Donc attention on te demandait d'exprimer Ij en fonction des deux autres. Là, en fait, on a 2 enfin, tiers de EC en fonction des deux autres. Donc, si tu veux, pour avoir Ij, il ben, y a juste à faire passer euh, ce terme-là de l'autre côté. Alors, pour mieux y voir, hein, tu peux l'écrire comme ça Ij moins 1 tiers de bg égale 2 tiers de EC. Alors, j'aurais écrit exactement la même chose, hein, mais de dans l'autre sens, pour avoir ce que tu cherches à gauche, donc ton inconnu entre guillemets à gauche. Et donc là, tu fais passer ce truc-là de l'autre côté, donc ça change de signe. Et tu tombes sur cette relation-là, IJ égale 2 tiers de EC plus 1 tiers de FG. Voilà, on a bien trouvé une relation, Alors on a bien exprimé IJ en fonction de EC et FG. Donc ça, en fait, il faut que tu saches que ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. À partir du moment où tu trouves une combinaison linéaire, ça s'appelle, entre... qui euh, si permet d'exprimer un vecteur en fonction de deux autres, en fait, ça veut dire que ces trois vecteurs sont coplanaires. Voilà. Donc finalement, c'est ça la conclusion qu'on demandait, tu vois. Conclure, c'était donc euh, ces vecteurs sont coplanaires. Ok, alors maintenant la méthode analytique. Deuxième question, alors bizarrement, il euh, y, y a trois questions ici, tu vois, mais moi je trouve que la méthode vectorielle est quand même beaucoup plus difficile que la méthode analytique, en général en tout cas. Là on te dit clairement qu'on va se placer dans le repère qu'on a pris nous <rire> comme référence euh, un peu en avance, là. donc G, G, C, G, A, G, F, donc euh, on te l'impose en fait, et on va du coup dé déterminer, des... donc, passer par les coordonnées si tu veux, des vecteurs, c'est-à-dire que là on n'a pas utilisé les coordonnées de ces vecteurs-là, on a trouvé une relation directement, et là on va passer par les coordonnées des points, coordonnées de vecteurs, etc. Voilà. Donc la première question, c'est donner sans justifier les coordonnées des points donc, G, C, dont on va se servir par la suite. Donc tu vois, donc, finalement, nous, comme on l'a déjà utilisé, ce repère, on est un petit peu habitué. G, G, C, G, H, G, F. Donc les coordonnées, on va les faire là, et puis après je te montrerai la, la récapitulation. Donc G, en fait, c'est l'origine. Donc ces coordonnées, déjà, c'est 0, 0, 0. OK C, c'est donc l'unité sur l'axe X. Tu donc les coordonnées, ça va être 1, 0, 0. Tu vois, on le voilà là. Le GC, c'est le, le vecteur unitaire sur l'axe X. Donc. H, c'est le vecteur unitaire sur l'axe Y. Donc 0, 1, 0. F, même chose, mais sur Z. Donc 0, 0, 1. E, alors il faut remonter un petit peu. E, tu vois, tu te décales de rien du tout sur, sur X. De 1 sur Y, 1 sur Z. Donc 0, 1, 1. Ensuite, tu as I et J. Donc I et J, alors on va commencer par I. De là à, bon, tu te décales de 0, hein, sur l'axe qui monte déjà 0. Ensuite, 2 tiers, tu vois, puisqu'on sait que là tu as 1 tiers, donc là 2 tiers, de G à là. Donc, je vais le un peu. Donc on va jusque là, donc ça, ça fait 2 tiers. Et on monte de 1. Okay donc les coordonnées de I, ça va être 0, 2 tiers, 1. N'oublie pas le 0, hein. ce n'est pas 2 tiers, 1, 0, il commence bien par l'axe X hein, toujours, donc 0. Voilà, et le J, euh, J qui est là, donc lui il est sur l'axe X, donc ça va être 2 tiers, ce, ce 2 tiers-là, 0, 0, parce qu'on ne bouge ni sur Y ni sur Z. Voilà. Donc là, il ne faut vraiment pas se tromper sur les coordonnées des points, même si ça paraît un petit peu facile, parce qu'après, eh tout dépend de, de ces coordonnées-là. Voilà. Hop. donc la 2A, voilà, donc là tu as les coordonnées dont je te parlais. Hein. Ensuite, la 2B, déterminer les coordonnées des vecteurs, donc là il te guide vraiment la hein, coordonnée des points, ensuite coordonnées des vecteurs, donc les trois vecteurs qu'on a déjà étudiés, maintenant on va donner leurs coordonnées. Donc, calculer les coordonnées vecteurs, bon, ça dans en terminale tu sais faire, mais je vais quand même détailler un petit peu. Donc, les coordonnées de IJ, ben, c'est celle de J moins celle de I. Okay donc tu remplis en colonnes, celles de J elles sont là, 2 tiers, 0, 0, et celles de, de I, elles sont là. Donc surtout, fais pas I moins J, hein, ça, il faut pas se, se planter, c'est toujours point d'arrivée moins point de départ. Okay On trouve 2 tiers moins 2 tiers moins 1. Fais pareil pour EC, donc là tu as les coordonnées de C moins celles de E, voilà, donc 1, 0, 0, 0, 1, donc tu trouves ça. Et euh, ensuite, fg, le dernier, donc coordonnées de g, moins celle de f. Donc g, c'est l'origine, 0, 0, 0, 0, 1, 1, on trouve ça, ok Voilà. Allez je demande une, une autre fois de t'abonner, liker, partager, tout ça si tu regardes la vidéo sur YouTube. Et merci d'avance, ça aide beaucoup la chaîne. Alors, montrer que ces vecteurs sont coplanaires, donc ces trois vecteurs-là. Même question qu'ici, mais avec les coordonnées. Donc, on va commencer par dire, supposons qu'il existe deux réels A et B, tels que on a cette relation-là. Parce que si tu arrives à montrer que cette hypothèse que tu fais au départ est vraie, si tu arrives à montrer qu'on a A et B tels que ça, et eh en fait ça veut dire que les vecteurs sont coplanaires, un peu comme ce qu'on a dit ici, tu vois, en fait on va essayer d de tomber sur cette relation-là, et du coup d'avoir la même conclusion, okay, mais par une autre méthode. Alors on y va, donc si on suppose qu'on a ça, en fait on va voir ce que ça implique, et si on tombe sur aucune contradiction, ben, ça voudra dire que ce qu'on a supposé au départ est vrai, donc, du coup qu'on a bien cette relation-là, et au passage on va identifier A et B, tu vois. Donc on suppose ça, on dit « alors », donc tout entendu, ça implique ce qu'il va y avoir en dessous. Donc là, on va prendre cette relation-là, on va remplacer par les coordonnées. Tu vois, IJ, on a trouvé que les coordonnées, c'était 2 tiers, moins 2 tiers, moins 1. Donc on remplace EC et FG, pareil, donc on tombe sur ça. Okay. Donc tu as EC, là tu as FG. Alors prendre la place, hein, d'accord, en colonne, mais tu fais ça sur trois lignes pour ne pas faire d'erreur de calcul en, en écrasant tout ça sur, sur une ou deux lignes. Là, je vois beaucoup d'élèves qui font ça, c'est pour ça. Bon, là tu as une relation vectorielle, pour l'instant une relation entre des vecteurs, que tu vas découper en trois morceaux. C'est-à-dire que tu vas avoir un morceau sur l'axe X, un autre sur l'axe Y, et un autre sur l'axe Z. Alors attention le A et le B, ils ne sont pas que sur l'axe Y, il y a pas mal d'élèves qui font ça aussi. Donc le A il multiplie tout le vecteur euh, EC. Le B pareil pour le vecteur euh, FG. Hein. Donc là tu fais des plus partout, égal partout, égal partout. Voilà. Donc tu vas avoir un système de trois équations à deux inconnues. Donc chaque équation correspond à une ligne. Tu vois, 2 tiers égale. Alors tu peux décomposer un petit peu si tu n'es pas trop à l'aise avec ça. Tu fais donc. 2 tiers égale A fois 1 plus B fois 0. Tu vois, ça, ça fait 0. Donc, il te reste 2 tiers égale A. Et tu peux décomposer ça. Alors, ça, je te conseille de le faire au brouillon pour ne pas, pour pas prendre trop de place non plus sur ta copie. Mais si tu as, euh, si as besoin de le faire, pourquoi pas le mettre sur la copie aussi, hein, tant que c'est juste. Fois 0. Donc, ça, ça fait A. Ça, ça fait moins A. Et là tu as moins 1 égale A fois moins 1 plus B fois moins 1. Ok Ça ça fait moins A. Et ça, ça fait moins B. Donc c'est pour ça qu'on tombe sur ça, ça et ça. Alors, donc au passage, tu vois directement que la ligne 1 et la ligne 2. Donc au passage, tu peux numéroter tes... Je te conseille de le faire, de numéroter tes, tes lignes. Et euh, tu vois que les deux premières, en fait, c'est pareil, hein. tu tombes sur A égale 2 tiers, A égale 2 tiers. Donc finalement, c'est un peu comme si on avait deux équations, deux inconnues, si tu veux. C'est-à-dire que les, quand deux lignes donnent des résultats équivalents, finalement, euh, on peut en supprimer une, ça ne va pas changer grand-chose. d'accord bon. Donc on a plutôt deux équations à deux inconnues, en fait, c'est pas plus mal. Euh, et dans, dans la troisième, troisième ligne, donc tu mets trois comme ça, deux points, ça veut dire j'isole la ligne 3. Tu as B égale 1 moins A. Alors pourquoi Parce que tu as moins 1. Alors, en fait, on est là, tu vois, moins 1 égale moins 1 moins B. Donc tu l'écris dans l'autre sens. Égale moins 1. Et euh, tu peux faire passer... Alors, il y a plusieurs façons de faire, en fait. Tu peux faire passer... Donc, en fait, on va faire deux choses en même temps. C'est-à-dire tu vas faire passer ce moins B de l'autre côté. Et tu vas faire passer ce 1 de l'autre côté. Tu vois, ça te donne B égale moins a plus 1, ou a moins a, si tu veux. Moi, je l'ai écrit avec le 1 en premier, b égale 1 moins a. Bon, a, on a trouvé que c'était 2 tiers, donc tu remplaces par 2 tiers, ça te donne 1 tiers pour b, ok Voilà. Donc, comme je te disais, on a supposé quelque chose au départ qui ne donne aucune contradiction, tu vois, on trouve bien des valeurs de a et de b qui ne posent aucun problème au niveau du système, donc tu peux préciser que le système est compatible, ça veut dire qu'il ne contient pas de contradiction, si tu veux. Et tu peux préciser les valeurs de A et de B que tu as trouvées, donc 2 tiers, 1 tiers. Et donc réinjecter ces valeurs du coup dans la, la relation qui est ici et qui est donc vraie. D'accord Donc IJ, EC et FG sont bien coplanaires, et au passage on a ce que tu as ici. D'accord Voilà. Ben écoute, on a fini l'exercice. J'espère que ça t'a été utile, et donc une dernière fois, si tu peux t'abonner à la chaîne, etc., ça aide beaucoup, et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.